tout le j'espère que vous allez bien ce vidéo. Vous allez voir deux choses incroyables. Déjà, évidemment, le nouveau Ketune. Ketune, c'est un petit peu comme Toki. J'ai présenté je remets le coussin. Une euh, vidéo, je crois que c'était avant-hier ou hier, avec Toki, que je considère comme le nouveau meilleur euh, perso euh, du jeu, parce que, évidemment, son nouveau pouvoir héroïque permet euh, deux patterns, deux patterns qui sont extrêmement puissants, qui sont game breakers et qui sont pas tant RNG que ça. Je vous invite à regarder la vidéo avec Toki. Et Ketun, c'est un petit peu pareil. Alors, Ketun, il a pas deux plays, il en a un, on va dire, mais qui est totalement différent de l'ancien Ketun. Avec Ketun, avant, on était obligé d'être dans une courbe de mana, une curve, un pattern. En somme, qui était catastrophique. On est bien d'accord. Au tour 1, on faisait pouvoir. Tour 2, fallait avoir un token, l'acheter, le revendre. Pouvoir, on suit son EP 3 plus 2. Enfin, c'était catastrophique. Sur le tour des 6 dont on perdait une pièce. Bref, c'était horrible. On perdait toujours une pièce et en fait, notre Power weak faisait pas tant de choses que ça. Là maintenant, le Power weak il compote sans le faire. Donc en fait, on va être dans une stratégie de up taverne. C'est totalement différent. Avant, on restait un peu taverne 1. Maintenant, on va vraiment ep taverne 3, voire même taverne 4 dans certaines situations. Si la taverne 3 ne vous intéresse pas et évidemment si vous avez un token au début. Et ensuite... Bah, le pouvoir permet d'avoir de la tempo. Donc en fait on utilise vraiment ce pouvoir, pas pour créer mais pour avoir suffisamment de tempo, c'est-à-dire, parce que quand on fait des rush taverne taverne 3 ou taverne 4 en général soit on chatte tout de suite nos bonnes cartes et nos bonnes synergies et on tient, soit tout simplement bah on est dans la, dans la mouise. Et là avec Ketun, on sera pas dans la mouise et donc on aura un niveau, voire deux niveaux d'avance sur nos adversaires et là on va pouvoir faire de la dinguerie tout simplement de la grande magie. Ketun est devenu un perso extrêmement intéressant, moi je le mettrais presque dans les tieres, alors voilà j'ai pas encore assez de game avec Ketun, contrairement à Toki, pour être sûr que c'est TRS, mais vraiment, c'est extrêmement puissant. Et oui, j'ai dit deux choses, vous allez voir donc Ketun, et vous allez voir une compo Taunt-Uran, qui est absolument magnifique. Euh, pour le coup, voilà, l'archétype Taunt, il est génial dans cette méta. C'est une game qui, je pense, va vous faire progresser, qui est hyper intéressante, j'espère qu'elle va vous plaire. Beau visionnage. Bon, Ketun. Keno Ketun a été amélioré. Est-ce que Ketun est viable Donne plus un plus un, un serviteur ré se répète s'améliore à chaque tour. Il n'y a pas besoin d'utiliser le pouvoir pour améliorer. En vrai, ça a l'air cool. Bon, Barden, c'est toujours aussi bien. Maligos, c'est toujours aussi bien. C'est aussi. On essaye le nouveau Ketun, en vrai. On essaye le nouveau Ketun. Bah, il a 8 d'armure, en vrai. On va l'essayer pour l'armure. Je pense que c'est pas forcément le choix le plus pragmatique. Ici, ce serait plutôt la Barden, mais... Après, il n'y a pas vraiment des races qui me plaisent. L'idée, c'est de jouer dragon, de jouer mecha avec ce perso, peut-être. Bon, il n'y a pas de cœur avec client. Qu'est-ce qu'on pourrait faire On prend ça. On va faire une strat classique, j'imagine BD, c'est quoi BD Il n'y avait pas ça avant. BD, qu'est-ce qui me fait le tracker Quoi BD C'est quoi B, ça veut dire quoi On s'en fout. On va rester comme ça. Est-ce que le tracker il prend en considération les nouvelles cartes Oui. Nice. BD, c'est quoi Death Rattle D, c'est Rattle. Non, pas du tout. Et t'as raison. Et B, c'est Battle Battlecry. Ok. C'est sympa, là. Il n'y avait pas ça avant sur le tracker. <rire> Sans blaguer. Il n'y avait pas ça avant. Je en fait, j'ai l'ai réinstallé aujourd'hui. Ah non, mais ça, c'est Firestone. C'était déjà installé. Ça veut dire que c'est mis à jour. Après, on se moque un peu. Hein. Ah, quoi que. Et D, D, est-ce que ça a du sens ah, J'ai l'impression que ça va prendre trop de place après. faut le mettre là. Ouais ah, non, en vrai je, je m'en fous. On hein, passe comme ça. De la beauté, je vais vous ah, vil en div, quoi. Allez, Silver Name. Ined aussi qui est bon joueur. C'est bien ça Là, on donnerait plus 2, plus 2. Ah non, se répète deux fois. Donc c'est plus 3, plus 3. Là, on est d'accord si ça se répète deux fois. Donc là, pour 2, on donne plus 3, plus 3. Est-ce qu'il faut le faire Ou est-ce qu'on fait juste le up Ah, mais elle va nous éventrer. Hein. Elle est taverne 3, elle était à 23 autour d'avant, à moins qu'elle fasse le up je lui proposer Bah, tu peux re-up en vrai. Tant pis, hein. Écoutez, tant pis. Mais je me, je me sens pas d'acheter un chef de guerre. Bah, je vais me faire éventrer. Là, je prends prendre 10 dégâts. Mais... Ouais, je vais prendre 10 dé... enfin, 9 dégâts. Ça pique un peu, hein, sur le T5. Enfin, sur le T3, même. Mais bon. Ok. Perdre ou obtenir l'égalité Ah, il y a la nouvelle. Ah, il y a les deux nouvelles. Euh, au début de chaque tour, vous choisissez parmi deux nouvelles récompenses. Deux nouvelles récompenses, ok. Vos serviteurs ont plus 8. Ils meurent après avoir attaqué. Ouais, why not Ça, ça se fait bien, non En vrai, ça, ça se fait bien. Je pense qu'on va prendre le spectre. Le mid avec les Uran. C'est quoi deux nouvelles récompenses En fait, j'ai du mal à... C'est quoi les récompenses au début de chaque tour, vous choisissez parmi deux nouvelles récompenses. Qu'est-ce qu'ils entendent par récompense De nouvelles quêtes Des récompenses de quêtes Récompenses de quêtes Chaque tour, on a une nouvelle quête. Ça a l'air cool, mais j'ai l'impression que Spectre sera meilleur. Spectre, en vrai, ça se fait vite. Hein. Voilà, je prends Mande. Et euh, ça. Je pense que je perds le combat quand même. Hein. Je pense que je perds quand même le combat. C'est pour ça que je joue mes gemmes. L'idée c'est de prendre le bon moins possible quand même. Lui il fait quoi déjà Ah ouais avec les alliés. Ok. Avec les, alliés, avec les taunts. Ouais c'est des récompenses de quête Mais que pendant un tour Et ouais, comme Nguyen en fait ok. Mais j spectre de victime J'aimais vraiment beaucoup Ok On pourrait up Et pouvoir Je bon, pense ça a du sens Je pense bon, c'est assez mauvais C'était juste pour le tour En vrai là on donne plus 5 J'aime hein. hein, même De toute façon je vais toujours Perdre le combat c'est sûr Sachant que je vais prendre en plus le POUM mon côté des choix, ça. A la fin de votre tour, vous obtenez un défaiseur. Incroyable! La l'essence de Zerus, magnifique, hein. <rire> J'adore Zerus. Après, il faut aimer Zerus pour que Z Zerus nous aime. un peu comme Bob. Si on n'aime pas Bob, il... on a pas de chance après dans le jeu. Euh, bon ça me déplaît pas je vais avoir doublement d'épines potentiellement un triple plus tard je pense que je peux être un petit peu ambitieux euh... de toute façon j'ai pas j'avais pas trop envie d'acheter parce qu'en termes de mana ça se mettait pas bien je pense que c'est intéressant quand même de rentrer le pouvoir ici c'est quand même si je dis pas de bêtises plus 5 plus 5 hein. ouais c'est un plus 5 plus 5 pour 2 ça me permet d'éviter de prendre un milliard prend quand même un peu mais prend beaucoup ok donc là on perd, donc on active la Quista, et on active la Quista à la fin du tour. Et donc au début du tour on récupère, si je ne dis pas de bêtises, la 4-3 je pense. À moins que le trigger se mette avant, mais je pense qu'on récupère la Créa. Oui, Super. Bon, Mandépine est une bonne carte, euh, duodynamique pardonné. Ça, ça peut être pas si mal avec ça. Donc on va faire un double achat ici. Là maintenant on perd plus de combat. On fait ça, on fait ça. Pour le moment on n'a pas encore de carte clé qui nous emmène vers un archétype. Donc il faut pas se dire on a Mandépine, on a duo, on va jouer Uran. Vous voyez ce ne sont pas des cartes clés. Ce sont des cartes très intéressantes, des cartes de semi-tempo on va dire. Qui peuvent semi-créer mais créer dans le mid. Mais ce n'est pas vraiment des cartes clés. Les cartes clés il faut bien les reconnaître. En tout cas en Uran, Charalaga peut être une carte clé. Euh, L'Ancien peut être une carte clé. Euh, a-game, accessoirement, dans certains spots, peut être une carte-clé. Pareil, c'est pas parce qu'on a ça qu'on va jouer L.M. Euh, Minirag peut être une carte-clé dans L.M. Nomi, évidemment. Euh, voilà, je vois principalement ça en L.M. Comme carte-clé, parfois Bran, mais encore en combinaison avec Minirag. Mais voilà, là on a des bonnes cartes, mais pas de carte-clé. Donc il faut pas se commit, vous voyez. On fait ça, on fait ça. Je pense qu'on va bananer les petits parce que ça booste lui. Autant mettre tout sur 1. J'aime bien là, c'est rigolo. Hein. En vrai ce petit Ketun il est cool. Hein. Bon on perd encore mais... on va tripler. A droite, please. Voilà. Ah, c'est un peu chiant parce que ça fait 4 dégâts, mais... Euh... Et on va... Up. Là, on va chercher la taverne 6, je pense. Après taverne 5. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça je Donne plus 6 et provoque à un serviteur. Ok. Ok, ok. Lucie, c'est Pas mal, hein. Oui, hein. <rire> en vrai, il y a quoi en ta 25 qui peut marcher avec les... Avec les taunts. plutôt en ta 26, hein, les taunts. Hein. Le fort mobile, hein. Donc, je pense que je vais aller chercher là-haut. Parce qu'en plus, en termes de mana, ça fait 7 plus... Euh... Plus 2. Mais en vrai, si je trouve le fort mobile, je pense que je gèle les vives pierres. Oh Pardon. À la fin de votre tour, donne plus 4, plus 4. À 4 serviteurs alliés avec Provoke. Oh. Ah, on va geler les petits loulous, hein. Incroyable! Euh, le fort mobile est à la toute fin. Double fort mobile. Bah, bah, bah. Là, j'ai mimé une scène de combat, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre. Ok. En vrai, il n'y a plus de. Il, il, il existe encore le petit T2 qui donne le taunt? Non. Il existe encore. Bon, Argus est pas revenu. Hein. Je suis pute. Et en gros, il y a lui en 4. Trop cool. Bon, par contre, euh, je perds tous mes combats, faut faire gaffe, je suis à 20. Enfin, je suis à 10. Nice. Double fort mobile, let's go, on perd plus. Oh, je prends. Ah, mais le problème, c'est que je prends deux fois le synoptique là, deux fois la, la basiale là, c'est vraiment trop sick. Ah, il y a lui aussi. 4 serviteurs alliés. 1, 2 C'est ça le play, hein. là. donc là. Donc là. Oui. Pouvoir. Et en vrai, on perd plus, hein. Diwali, là, on perd plus, hein. Franchement, veut... non, mais celle-là, si on perd, c'est que je comprends pas le jeu, quoi. Non, mais... <rire> non, mais on est tour 8. What the fuck Merci, euh, Shell Bast. Merci pour ton soutien, c'est super gen gentil. Merci infiniment. Une scène de combat nu entre deux personnes. <rire> non, mais c'était une scène de combat habillée à la base. c'est vrai que ça fait un peu une scène de combat nu. À la fin de votre tour. Oh, mais là, en vrai, je prends plus 16, plus 16, je prends plus 32, plus 32 chaque tour. Plus ça. Pour, à partir du tour 8, je prends plus 40, euh, plus 40, plus 40 chaque tour. En vrai, si personne joue Murloc, j'ai gagné. Mais par contre, je suis à 10. C'est vraiment, vraiment pas gentil ça. Pourquoi je fais ça là Pourquoi je fais pas lui first L'idée c'est d'essayer de récupérer ça aussi. En fait. Lui il va virer au prochain tour. La 2600 last pour tripler Ouais. Enfin, c'est comme last. Hein. Ah franchement on est énorme. On est énorme là. notre no joke. Hein. Par contre il va où cet archétype en vrai Parce que ça c'est des non racés. En vrai, comment on, on, on joue En fait, l'idée c'est quand vous avez un archétype fort, quand vous, enfin fort, en tout cas quand vous avez un setup fort d'un archétype, il faut essayer de tendre vers... Oh, ça c'est... Il faut... Pardon. Il faut essayer de tendre vers, on va dire, la, la compo parfaite. Et là, le problème, c'est que c'est quoi la compo parfaite dans ce genre de spot Je sais pas trop. Quand on a des forts mobiles on joue quoi J'imagine qu'on va essayer de jouer un Boubou Taunt Ouais ah, sérieux. Au sur votre Et je... Théotard, ça marche pas hein. marche ah, pas Ça c'est ok en vrai. Ouais. Avec des élèves, ouais, ça a l'air nul. Début du combat. Ah, confère provocation aux serviteurs qui le font face. Confère provocation aux serviteurs qui le font face, ils subissent le double de dégâts. Franchement, ça me plaît pas, moi, ça. Oh, vous donne serviteur, c'est à d'un serviteur allié aléatoire. En gros, on donne plus 5 plus 5 pour deux pièces. Bah, euh, je pense c'est peut-être ok. Enfin, je suis pas sûr que ce, ça ait du sens dans ce spot. Être chien. Vidre. En fait, je cherche ça. Allez-y, engagez une de ces recrues. J'avoue que je sais pas, pas sûr là. Hein. Ah il y a une provoque de moi mais c'est pas si grave. Mais l'idée c'est d'essayer d'avoir un boubou, euh, d'avoir l'amalgame. Euh, pas l'amalgame excusez. Le. Ouais, on est largement. Le. Je vais trouver le nom. Le 5-8. Le do hirsute -hirsut. Je pense que le Do hirsute il est super, super cool. Bon, on va sûrement tripler un vif-pierre, je pense. C'est pas sûr en vrai. Okay. Okay. Donc là on triple vive pierre. Par contre je veux activer vive pierre sur un Doher Sud je pense. Au pire un crépitant. Mais... Qu'est-ce que ça fait que ça Ça va qu'un serviteur allié avec provocation meurt. donner une gemme de sang. c'est bien ça. En vrai ça marche avec ça aussi. Hein. Enfin, ça fait vraiment des combos dans tous les sens, mais c'est assez rigolo. Enfin, c'est assez drôle en vrai. Hein. Donc on fait ça sur lui. Ah, ou, ou alors. Je le veux, mon sur. On veut des gemmes, mais les gemmes c'est cool. Je crois qu'on va faire ça on va prendre l'info. Uther est cool. On va dire ça. On va Uther ça. Bon, j'ai pas de. Faut que je trouve des héroïnes altruistes en fait. Hein. Ça, ça peut être rigolo sur un tour. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de résilience. Euh, typiquement, c'est le genre de game. Franchement, s'il n'y a pas Murloc dans le lobby, je vous dis, je fais top 1. Là. Sans connaître, entre guillemets, la nouvelle méta. Là, un spot comme ça sur Tetis, je fais top 1. 100%. Là, honnêtement, euh, va falloir se concentrer sur les héroïnes altruistes, je pense, hein, vu qu'on joue un archétype big. Dommage, hein, je pense pas. De toute façon, il y a très peu d'itérations de Chevalier de r Suite. Il y en a que 7 dans le paquet ou 8. Donc, je vais pas à roll pour les trouver. Mais j'avoue, le trouver, ça aurait été assez cool. Là, c'est pas mal, ça, non On le met à la fin pour essayer de le tripler. Ça, ça peut casser des boubouches, je sais pas trop. Les adversaires qui jouent pas de poison, ils peuvent pas nous battre. Ça servait à rien ça, mais. Très sympa ce petit truc là. Forgeonneur, forgeron, ferrailleuse, Crain, Hirsut. Merci Maguiar pour le soutien. Qui est mort en dernier Merci Maguiar. Merci Grosly de la montagne. Grosly de la montagne. Merci à vous deux pour le soutien. C'est super généreux. Mais ça fait top 4 là. Donc on récupère un... Bah c'est pas si mal en vrai. Est-ce qu'on le joue à la place de ça et ça. Ça me paraît assez cool en vrai. Avec ça. Avec ça pardonné. Est-ce qu'on veut un, un ça Ah ça c'est cool en vrai. Ah <rire> je pense pas quand même. Nice. Il est magnifique ce bord en vrai. Ah je suis en mono Uran. Ça c'est incroyable mais... <rire> oh c'est gris. Je que c'est le play. On va chercher l'héroïne. Hein. Roll, pouvoir. Starlga. On va booster un peu lui. Incroyable ce board. Bon, Stirlgar, c'est juste pour le tour, en vrai. Incroyable. Incroyable, mon board, en vrai. On a plus 8, plus 8 à 4 serviteurs. Et on... en vrai, ça marche... Bon, encore une fois, hein, le fait qu'il y ait Murloc, ça... S'il y a des murlocs en face, on peut pas gagner le lobby. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de murlocs. Donc euh... bah, J'ai envie d'y croire. Hein. Ouais, je suis qu'à 10, mais... mais. elle est magnifique cette première game, franchement. Parce que là, on a vraiment une compo euh, un peu aérole. Hein. On a eu double fort mobile. Euh... Enfin grâce à ça. Hein. Bah, après Spectre, c'est une des meilleures quêtes. Merci pour ce Kill pour le prime. Et merci à Venom09 également. Merci à vous. Merci de votre soutien. Et de votre générosité surtout. Je vois pas ah, non, mais il y en a qu'un, il peut pas gagner. Il a rien tué chez nous. On récupère un fort mobile. C'est mieux que Chalga. On va faire le final là non? Contre bête, ce serait incroyable. On ah, peut pas final. Ah lui on a pas d'info a le fort. Ouais, oh, c'est yep. intérêt. On va virer sûrement Charlga. Est-ce que fort c'est plus 16 plus 16 à la fin du tour Et Charlga euh, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est plus de puissance Charlga que fort parce que ça booste les duos. En vrai, il faut essayer de se concentrer sur ce qu'est-ce que l'on recherche. Je pense vraiment que... On va principalement rechercher les héroïnes et on va faire que des rolls. Oui c'est 6 serviteurs en plus. Non mais je pense c'est meilleur parce qu'il y a les duos. Bah je pense hein. Je pense que Charlaga est meilleur que Fort. Ah déjà une. Après on peut la mettre vu qu'on est à 10. En vrai ça a sûrement plus de sens que garder un Charlaga. Penser de ça. Je sais pas trop. C'est beaucoup de stats. En même temps, c'est pas comme si on manquait de stats. Moi, ça me plaît assez de, trouver, de jouer héroïne. Ou alors on vire lui. Hein. Ouais, mais lui, il est. Peut-être c'est lui qu'il faut virer. Je pense pas en vrai. Baron. Par contre on peut le mettre un peu, ah ouais mais l'idée c'est de récupérer quand même des gemmes En vrai super sympa ce hein. Déjà j'aurais jamais pu faire cette curve avant J'aurais du... Là je peux vraiment, il n'y a pas de... ouais on je pense qu'on gagne Après il a l'Ead qui est un peu relou mais... Ah quoi que, on a une chance de perdre Valide. Ouais, ah ça me va Ça, c'est un peu chiant. Ah oh là là, la value du jeune homme. Ah, zut, on perd. Putain, c'est tard, pardonnez. Ah là là. Tellement frustrant. Tellement frustrant. Parce que là, on gagne le lobby. hein. Parce que lui, on le bat. Sachant qu'on a un scale qui est énorme. Et l'autre, il joue bête. Donc, on a 100% contre bête. Ah, oh, trop frustrant. En tout cas, incroyable compo. Je pense que sans Murloc. Voilà, bon, en vrai, il n'y avait pas de Murloc à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on était large devant. Je pense que, évidemment, s'il y a Murloc, il faut peut-être essayer de prendre les héroïnes plus tôt. Mais. Putain, le nouveau Ketun, il est dingue. Hein. Parce qu'en fait, il m'a permis d'aller en 4 et de tempo en 4. Que pour 2, j'avais des plus 5, plus 5, ce qui m'a permis de tenir. Bon, même si j'ai quand même perdu des combats. Mais en vrai, bah, j'étais à 10-20 life. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et avec Kuran, en vrai, bon, j'avoue que j'ai pas le plan hein, de jouer Uran mais ça s'est mis naturellement et finalement c'est assez intéressant donc euh, j'ai eu un peu de chance dans cette game parce que j'ai fait un peu j'ai l'impression la, la compo la plus, la plus forte possible ouais je pense que j'ai un peu high -roll la compo hein, pour le coup parce que là vous voyez j'étais large devant mais tous mes adversaires donc quand t'es ultra devant comme ça en général c'est que t'as as high roll un peu je pense que là j'ai high -roll, mais mais ça avait l'air sympa en tout cas ce, ce fort mobile